Nous souhaitons la bienvenue à tous les autres députés. Question orale, leader royal de Sa Majesté. Avant ma première question, au néant des Nouveaux Démocrates. Nos souvenirs vont chez les familles des deux policiers qui sont décédés au Nouveau-Brunswick. Mon cœur est, Je suis de tout cœur avec eux. Au premier ministre, à moins d'un jour, plus de 1 600 personnes, au ministre des Affaires municipales et aux députés. Ils ont dit au premier ministre d'arrêter de s'immiscer dans les campagnes municipales. Monsieur le Président, jour après jour, nous sommes ici. La chef de l'opposition veut parler de dépenser davantage d'argent, d'ajouter davantage de politique. Sans consultation, ils voulaient passer de, 47 à, de 44 à 57. Nous avons consulté la population. La population était claire. Ils veulent qu'on diminue la taille du gouvernement. Et ironique que la chef de l'opposition est venue ici pour dire « Je veux diminuer la facture d'électricité, je veux créer de bons emplois, je veux diminuer le taux ». De le chef de l'opposition, c'est d'offrir davantage de politiques comme Joe Casey, Mike Layton et tous leurs amis, et les amis au centre-ville, complémentaires. Monsieur le Président, le premier ne s'est pas présenté pour s'émisser dans les élections démocratiques, Il ne s'est pas présenté pour s'émisser dans les élections municipales. Il ne croit pas que le droit de voter pour leurs représentants doit être protégé. et Je pense que je n'ai pas voté pour M. Chrissy ou Michael Lytton. Oui, certaines personnes oui ils méritent l'occasion de voter pour leurs représentants. Il n'y a pas un seul membre. De son groupe parlementaire. La population de l'Ontario lui a dit de ne pas s'immiscer dans les élections municipales. Premier ministre, Monsieur le Président, nous voulions diminuer le coût du gouvernement, de diminuer la taille de l'État. Nous voulions respecter les travailleurs. Et la dernière fois que j'ai fait un calcul, nous avons gagné 11 siège et si vous ajoutez tous les votes, plusieurs, davantage de voix que les libéraux et les néo-démocrates, nous voulions nous assurer que, que nous allions économiser les derniers publics. Nous savons tous que la ville de Toronto ne fonctionne pas. Rien n'est fait. Le métro Scarborough s'est fait voter huit fois. Monsieur le Président, c'est l'impasse sur les rues, et c'est l'impasse à l'hôtel de ville complémentaire final. Nous avons envoyé les vrais faits au premier ministre concernant le vote au centre-ville de Toronto, malgré le, le premier ministre. En ne permettant des, des audiences publiques, les gens ont dit au premier ministre de ne, ne pas s'émisser dans les... Les élections municipales, plus de 1 600 appels, le premier ministre va-t-elle re respecter la population de l'Ontario ou se conduira-t-il comme un dictateur et imposer sa volonté? poser votre question, va-t-il se comporter de façon inappropriée au cours des dernières semaines en utilisant des projets de loi non démocratiques et s'attaquer à ses ennemis politiques? Premier ministre, Monsieur le Président, on peut débattre sur la façon d'augmenter les taxes. Comme les néo-démocrates, on peut augmenter davantage de politiques comme les néo-démocrates souhaitent le faire, peuvent augmenter le coût de l'essence, comme ce parti le souhaite, pour avoir la taxe carbone la plus élevée. Nous voulons diminuer le coût du gouvernement, la taxe du gouvernement, diminuer la taxe sur l'essence, éliminer la taxe carbone, la pire taxe sur les entreprises et les ménages d'Ontario. On pense, nous souhaitons respecter les contribuables à 25 députés provinciaux. Des 25 députés fédéraux et il y aura 25 conseillers municipaux. Arrêtez la pendule. Prochaine question. Je rappelle à tous les députés, c'est la tradition de cette Chambre de ne pas insinuer quelque chose que ce soit tous les députés, prochaine question. Démarrer la pendule. Chef de l'opposition, ma question s'adresse également au premier ministre. Semaine le ministre des Affaires municipales a invité la, la question à savoir s'il va s'initier dans les élections régionales. A-t-il déposé le projet de loi pour annuler l'élection? Le président dans les élections régionales parce qu'il ne souhaitait pas faire élire Patrick Brown. Une fois de plus par vous, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition, nous avions deux programmes différents. La chef de l'opposition voulait souhaiter augmenter les taxes, avoir davantage de, de politique. J'aurais souhaité la, que la chef de l'opposition avait quelque chose qui allait respecter les coûts, les deniers publics, peut-être quelques économies. Monsieur le Président, nous avons plusieurs choses, mais il n'y a rien été plus populaire que la population de l'Ontario. C'est de s'assurer qu'on diminue la taille de l'État et le coût de l'État dans les régions. Les gens ne veulent pas une autre couche de gouvernement, ils ne veulent pas une autre couche d'élus. Même le, la maire de Mississauga, intervention du Président, merci. Complémentaire, le premier ministre n'a pas fait sa campagne sur ses s'émisser dans les élections municipales et lui régler ses comptes avant de déposer le projet de loi 5, intervention du président. Je demande à tous les députés d'arrêter d'insinuer, quel que soit le côté de la Chambre. Député, posez votre question. Avant de déposer le projet de loi, est-ce que le, le premier ministre a demandé de faire quelque chose contre la présidence de M. Patrick Byrne? Oui ou non? Premier ministre, par vous, M. le Président, Monsieur le Président, c'était unanime. Lorsque la région régionale de Peel de Mississauga, le, proche, le, le Parti libéral a imposé des nouveaux conseillers à Toronto pour agrandir la taille du conseil municipal, le conseil maintenant est dysfonctionnel. Je peux vous assurer que le maire de Toronto est très heureux. Je peux vous le dire... Il est très heureux d'avoir moins de conseillers. Il connaît très bien ce qu'est qu un gouvernement. Il ne sait pas 47 conseillers. Vous pouvez faire davantage avec 25 conseillers. Nous allons faire économiser à la province et à la municipalité 25 millions de dollars pour lutter contre le crime organisé. Une autre fois... Je rappelle aux députés de ne pas insinuer quoi que ce soit. Complémentaire final, il y a des rumeurs que le premier ministre a essayé de recruter Charles Souza pour se présenter contre Patrick Brant à l'élection régionale. Le projet Intervention du président rappelle alors du côté du gouvernement, je ne peux pas entendre. La députée, je demande à la députée de ne pas insinuer quoi que ce soit. Veuillez poser votre question. Et le premier ministre a décidé de déposer le projet de loi qui annule les élections régionales. Ce que le premier ministre pense qu'il est justifiable de déposer un projet de loi, d'annuler les élections régionales lorsqu'il ne peut pas choisir le gagnant. Monsieur le Président, la chef de l'opposition a fait campagne sur plusieurs rumeurs. Elle a même, il y a même une rumeur comme quoi elle aurait fait une erreur de 5 millions de dollars dans, sa, dans son programme. Il y a des rumeurs sur lesquelles ils, les néo-démocrates ne sont pas en mesure de faire des maths, mais je crois que c'est autre chose le problème. Les gens ont fait entendre leur opinion, ils l'ont fait lorsqu'ils ont, lorsqu ont élu 76 personnes à l'échelle de la province pour que nous changions de cap ici. Nous voulons nous attaquer à la dette. Les gens n'ont assez payé les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. Nous allons changer le tout, nous allons diminuer les tarifs d'électricité de 12 diminuer le prix de l'essence à la pompe de 10 cents le litre et on va remettre l'argent dans la poche des contribuables. Du président, revenez à l'ordre. Okay. Député de Timmins, on revient à l'ordre. Du côté du gouvernement aussi, on revient à l'ordre. Okay. Question. Prochaine question. Redémarrer la pendule, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Euh, vendredi, le gouvernement a demandé de mettre fin à des sites de prévention de surdoses qui avaient été approuvés par le gouvernement précédent. Le premier ministre s'ingère dans les affaires des, des intervenants de la santé de ces collectivités qui sont clairs sur le fait que ces centres sont essentiels. Pourquoi est-ce que le premier ministre risque la vie de ces gens? La ministre de la Santé et des soins de longue durée, j'aimerais remercier la chef de l'opposition officielle pour sa question, en fait, en ce qui a trait aux opioïdes et les autres surdoses. C'est une grande inquiétude pour nous. La sécurité des patients est essentielle. Ce qui s'est produit la semaine dernière en réponse à une question du député de London, c'est que nous avons prolongé la le fonctionnement d'une des cliniques jusqu'à la fin septembre, ce qui aligne cette clinique avec tout autre site d'injection supervisé, à l'échelle de la province qui fermi, fermeront mis à moins d'avoir le soutien fédéral. Est-ce que nous allons ouvrir de nouveaux sites avant de revoir les preuves pour voir ce que nous suggèrent ces preuves? Non. Ça a simplement du sens. Ça tombe simplement sous le sens. En fait, la décision a été prise de ne pas aller de l'avant. Ce que l'on veut faire, c'est de s'assurer que les centres qui sont ouverts soient ouverts jusqu'à ce que la décision soit prise. Mais sinon, on met le projet sur la glace. Complémentaire. Monsieur le Président, les gens ne sont pas en mesure d'obtenir des, des traitements s'ils sont morts. Le docteur David Journey, qui est président de la clinique de pharmacologie et de toxicologie à Toronto a dit, je cite, « C'est épargne des vies. Il s'assure de donner des soins. » pour euh, les gens, ils assurent d'épargner euh, les gens, de protéger les gens du VIH et de l'hépatite C. Combien d'autres preuves est-ce que ce mi premier ministre et sa ministre de la Santé ont besoin et combien d'autres personnes devront mourir pour qu'ils soient satisfaits? La ministre. Le fait est qu'il y a plusieurs de ces cliniques qui sont déjà ouvertes, celles qui ne sont pas, seront pas ouvertes à Thunder Bay, Sainte-Catherine et Toronto devront attendre jusqu'à ce que l'on fasse une étude. Il y a des preuves des deux côtés, nous voulons revoir toutes les preuves afin de, nous, de bien comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, qu'est-ce qui épargne des vies, qu'est-ce qu'on peut faire pour épargner plus de vies, d'autres initiatives que l'on pourrait mettre en place autres que des sites d'injection sécuritaire La sécurité des patients est essentielle pour tout le monde ici en cette chambre. Et si nous allons de l'avant avec plus de sites, nous allons nous allons le faire fondé sur de nouvelles sur euh, les sur les recherches les plus récentes. Député de Tubby lecture Monsieur le Président. À la ministre des Services sociaux et communautaires, notre gouvernement pour la population a fait promesse d'améliorer la sécurité publique dans la province et de fournir aux hommes et aux femmes en uniforme les outils nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail de façon appropriée. De s'attaquer à la violence des armes à feu et des gangs est essentiel. et Il est donc essentiel que les outils soient disponibles. Au ministre, Comment est-ce que le nouveau financement sera fourni à nos forces policières afin de s'attaquer à ce, à ce flux? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'Eto'Bico-Lakeshore pour sa question ce matin. Tout d'abord, la sécurité est une priorité pour notre gouvernement. Récemment, nous avons annoncé 25 millions de dollars en nouveaux financement pour appuyer les forces policières de Toronto. Dans ces efforts, afin de combattre la violence par arme à feu, les gangs et la traite de personnes dans la ville de Toronto, trop de personnes, beaucoup trop de quartiers, vivent dans la peur des gangs et de la violence faite par arme à feu. Monsieur le Président, notre gouvernement écoute les forces policières et investit de l'argent réel afin que les collectivités dem demeurent en sécurité. Ce problème va au-delà de Toronto. Le crime organisé qui commence à Toronto est répandu, s'éparpille parmi mille différentes collectivités. Le temps de la parole est révolu. Il est temps d'agir. Promesse faite, promesse tenue. Intervention du président, Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse euh, à ce sujet incroyablement important, non seulement pour les gens Toby Lakeshore, mais pour les gens à l'échelle de la province. Cette annonce d'un financement supplémentaire pour la, les forces policières de Toronto est essentielle afin de s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario, tout particulièrement dans la ville de Toronto. Monsieur le Président, les braves hommes et femmes dans nos forces policières ont, ont besoin d'outils et de ressources pour s'attaquer à la violence par armes à feu, et je sais que le ministre continuera à à fournir la marchandise sur son engagement pour assurer la sécurité de notre province. Encore une fois, au ministre, que fera votre ministère afin de s'assurer que les villes de Toronto et que toutes les collectivités de la, de la province soient en sécurité? Le ministre, j'aimerais remercier la députée de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement met en place les mesures nécessaires afin de s'attaquer à la violence par armes à feu et des gangs, afin de pouvoir restaurer la confiance de la, du public en nos forces policières et assurer la sécurité des collectivités. De s'attaquer à cette violence, et est, il est nécessaire pour nos forces policières d'avoir accès à des outils d'enquête euh, novateurs. Et technologiques. Et donc, ce financement permettra aux forces policières d'avoir des outils analytiques et technologiques qui sont nécessaires afin de s'attaquer aux armes à feu et aux gangs en 2018. Monsieur le Président, le statu quo n'a pas fonctionné. Ça a échoué et donc, nous sommes le seul parti de cette Chambre qui demeurons engagés à s'attaquer au problème. Promesse faite, promesse tenue. Prochaine question, député de Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Finances, pas une fois au cours de la campagne, est-ce que le premier ministre euh, n'a donné un détail euh, sur euh, le fait qu'on allait diminuer de moitié le conseil municipal de Toronto? Ça n'a pas été dit que ce soit de la part du premier ministre ou d'un candidat. C'est une décision que l'on a prise rapidement sans consultation, dans les coulisses, le gouvernement clame avoir consulté le, la population à cet effet. Est-ce que le ministre peut nous dire si d'anciens députés de cette Chambre ont été consultés sur la diminution de la taille du Conseil municipal de Toronto? Au ministre des Affaires municipales et du Logement, merci. Avant de répondre à la question du député de Toronto Danford, j'aimerais reconnaître dans les tribunes un grand parlementaire, Peter Van Loo est ici. Monsieur le Président, je suis très heureux de prendre la question. Comme je l'ai dit plus tôt, dans cette Chambre plusieurs fois, le premier ministre a consulté des dizaines de milliers d'Ontariens de Torontois au cours de l'élection. Notre gouvernement a été envoyé ici en Chambre avec un mandat clair pour diminuer la taille et le coût du gouvernement. Et c'est exactement ce que nous faisons à ce qui a trait au conseil municipal de la ville de Toronto. Nous croyons que d'avoir 25 députés fédéraux et provinciers et encore une fois, d'avoir ce même nombre de quartiers électoraux pour le conseil municipal de Toronto, c'est la bonne chose et c'est exactement ce que nous allons faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Eh bien, je suis surpris que le ministre des Finances ne réponde pas à la question, mais je vais essayer encore une fois. Avant que cette politique ait apparu ici en Chambre, on fait, il y a eu des rapports sur le fait qu'on que les conservateurs essayaient de, de trouver un candidat pour euh, faire campagne contre Patrick Brown à tout prix, même s'il ne faisait pas campagne ici à Toronto. Est-ce que le ministre peut nous dire si cette histoire est véridique? Le ministre. Monsieur le Président, j'ai essayé de faire ça vendredi. J'aimerais corriger mon compte rendu en réponse à la question du député de Toronto, Danforth. J'ai utilisé le mot 10 Je voulais dire 10 cents le litre sur les prix de l'essence. Je voulais donc corriger mon compte rendu ici. Et à l'époque, le... À à ce moment, le, la présidente qui était dans le fauteuil de la présidence ne m'a pas permis de le faire. Encore une fois, j'aimerais diminuer la taille et le coût du gouvernement. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le projet de loi 5. D'avoir les mêmes frontières électorales est approprié. C'est la même chose pour les, le fédéral et le provincial, les paniers fédé fédéraux et provinciaux. On ne peut pas représenter les mêmes quartiers électoraux, l'opposition, les néo-démocrates. Intervention du Président. Merci. Question. Prochaine question. Député d'Augueville. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. La violence par arme à feu est trop présente dans la vie de beaucoup trop d'Ontariens. Notre gouvernement pour la population s'engage à donner aux hommes et aux femmes de nos forces policières de la province à les outils nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail, afin de restaurer la confiance du public en leur collectivité. Nous nous engageons à s'assurer que les forces policières soient entendues, et que la confiance en eux soit restaurée. Est-ce que le ministre peut expliquer aux députés de cette Chambre quelles mesures sont mises en place par ce gouvernement afin de s'attaquer aux problèmes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs? Le ministre... Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député d'Oakville pour sa question ce matin. Au cours de la campagne électorale, notre gouvernement pour la population a promis de restaurer 12 millions de dollars en financement que le gouvernement provincial euh, libéral avait retiré de cet aspect. Non seulement ce qu'on a tenu notre promesse, mais on a même doublé notre engagement. Ce nouveau 25 millions est non seulement le premier pas pour s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la province, mais s'assurera aussi que les forces policières aient les outils et ressources nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail. Avec ce nouveau financement, nous nous assurons que tous les Ontariens et Ontariennes se sentent en sécurité dans leur propre collectivité. La violence liée aux armes à feu a affecté plusieurs collectivités et ne sera jamais tolérée par ce gouvernement complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Avec l'annonce récente de notre gouvernement pour la population, je suis certain qu'on peut, de façon efficace, s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la province. Notre gouvernement pour la population écoute les hommes et les femmes braves qui travaillent dans notre, nos forces policières afin qu'ils aient les outils nécessaires pour faire leur travail. Avec l'annonce de nouveaux financements, je suis fier de prendre la parole, sachant que notre gouvernement a tenu une autre province pour la population. Encore une fois au ministre, comment est-ce que ce nouveau financement permettra à notre gouvernement de s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs? Le ministre. J'aimerais encore une fois remercier le député de sa question. Avant d'annoncer notre nouvel investissement de 25 millions de dollars dans nos forces policières, nous avons consulté les services, de, les services policiers de Toronto, incluant le chef Mark Saunders, sur la façon dont on pouvait le mieux améliorer la sécurité communautaire. Nous croyons qu'avec nos partenaires, il est nécessaire d'avoir les bonnes ressources et ce sont eux qui savent comment les utiliser. Je serai heureux au cours des prochaines semaines de rencontrer nos partenaires afin d'identifier les meilleures stratégies possibles pour combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans cette province. Les Ontariens et ontariennes méritent d'avoir confiance en leur propre sécurité et la sécurité de leur famille. Beaucoup trop d'Ontariens et beaucoup Beaucoup trop de communautés en part euh, en raison de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Notre gouvernement écoute et nous allons continuer à agir afin d'assurer la sécurité de nos quartiers. Prochaine question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. L'école débutera dans quelques semaines à l'échelle de la province. Est-ce que le premier ministre croit que les enfants devraient apprendre, en apprendre plus sur le consentement, les familles de famille même sexe et l'intimidation en ligne? À la ministre de l'Éducation. À la députée, M. le Président, j'apprécie la question. Et encore une fois, je suis convaincue que les enseignants seront très responsables et utiliseront le programme utilisé en 2014 afin de mettre en place les. afin que les élèves soient envoyés sur la bonne voie. Nous allons nous concentrer sur d'autres promesses de notre campagne. Nous nous engageons à améliorer les résultats en maths, à améliorer les résultats les résultats de l'Office de la qualité de responsabilisation en éducation et j'aimerais rappeler que l'ancien chef euh, adjoint de ce, de ce parti avait dit qu'il faut que la population et que les parents soient aussi consultés. Complémentaire, Monsieur le Président, ça ne devrait pas être si difficile. Ça ne devrait pas être si difficile. C'est une question plutôt simple euh, que j'ai posée au premier ministre. Le premier ministre envoie un message aux jeunes que, de, que euh, Charles McVetti et Tiana Tana, Gujaranik-Allen sont plus importants que les étudiants. Voilà le message qu'on envoyait. C'est dégoûtant et ça pourrait même être dangereux. Est-ce que le gouvernement va arrêter de se plier à la volonté des conservateurs et parler du consentement de l'inclusion, de l'intimidation en ligne, et à ce afin de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils soient en sécurité dans cette province. La ministre. Ce qui est dégoûtant pour moi, c'est le fait que les néo-démocrates sèment la part et changent de vers la version des faits. Monsieur le Président, j'ai entièrement confiance que nos enseignants utiliseront le programme utilisé en 2014 et qu'ils vont bien l'enseigner pour les enseignants. J'aimerais ajouter aussi, j'entends la députée de Waterloo, peut-être qu'elle devrait lire le, le rendu de Waterloo de la semaine dernière parce que même que l'ancien euh, leader parlementaire du gouvernement, John Milloy, a dit que les par le Parti libéral n'a pas bien réussi dans son, son nouveau programme d'éducation sexuelle en 2015. du Président à l'Ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, ce gouvernement a hérité des libéraux. Une économie en Ontario qui se porte bien. Le dernier gouvernement libéral. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, on revient à l'Ordre. La députée de Scarborough-Guildwood Scarborough, a tout à fait le droit de poser une question comme tout autre député de cette Chambre et le président doit être en mesure de l'entendre. Je demanderai du côté du gouvernement encore une fois de le respecter tout ça. Député de Scarborough-Guildwood, le gouvernement libéral a laissé en Ontario un taux de chômage qui était à son plus bas en 20 ans. En juillet, le chiffre a maintenant, est maintenant à 5,5 À un moment où l'Ontario, sur le plan économique, se porte bien, pourquoi est-ce que ce gouvernement... Nous ramène, nous faire régresser rapidement en se débarrassant de programmes comme le programme de salaire minimum de base et l'aide sociale. Un filet de sécurité stable est essentiel pour avoir de bons quartiers sains. Ne croyez-vous pas qu'il est temps d'investir et non pas de faire des compressions dans la vie des gens, Monsieur le Président? Pourriez-vous vivre? Sur 721 par mois. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, je n'étais pas sûr où la députée allait avec sa question en touchant plusieurs différents ministres, mais je vais vous dire ce qu'on a hérité de. C'est la plus grande dette internationale du monde. C'est ce qu'on a hérité. On a hérité aussi des plus hauts taux d'électricité, des tarifs d'électricité de toute l'Amérique du Nord. Nous avons aussi hérité de scandale après scandale avec les gouvernements libéral. Nous avons aussi hérité de gens qui perdaient 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Nous avons aussi hérité de tout un fouillis économique, un, tout un cafouillage et de savoir qui... Euh, S'enrichissait avec euh, les deniers le, le public euh, avec le gouvernement libéral. Le gouvernement, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît, du côté du gouvernement. Redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au Premier ministre, ma question est au sujet des gens de l'Ontario. Il y a 4 000 personnes qui participaient dans le programme de salaire minimum dans ma circonscription de scarborough guildwood et 38 000 personnes qui vivent avec Ontario au travail et euh, le programme de de prestations. Et est-ce que vous pourriez dire, dans, euh, en regardant les Ontariens, que vous ne méritez pas d'avoir d'éducation, d'avoir de l'alimentation euh, appropriée et vous ne méritez pas de garder vos enfants parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Et avec Hardy, Cody, Alana, qui sont dévastés par les décisions de ce gouvernement de mettre fin au programme de salaire minimum de base, ainsi que des soutiens, des prestations qui nuisent aux 38 000 personnes dans ma circonscription qui dépendent sur ces soutiens à tous les jours. Le gouvernement Ford a dit que la meilleure solution est un emploi. Donc, par votre entremise, M. le Président, est-ce que le premier ministre va s'engager à garder le, les exemptions de 4 000 pour ceux qui vivent avec Ontario au travail et des autres prestations de la part du gouvernement. Au premier ministre, à la députée, je vais vous dire ce que les gens de, de Scarborough veulent. Ils veulent un métro de quatre arrêts, de quatre stations que le gouvernement libéral et le conseil municipal ont changé quatre fois. Huit fois plus tôt. Le député de Scarborough-Guildwood était quelqu'un qui militait pour les trains légers et ensuite le conseil municipal est allé tergiverser entre les trains légers et les métros. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, ce que le gouvernement et ce que les gens de Scarborough-Guildwood nous ont dit et les gens de l'Ontario nous ont donné un gouvernement majoritaire. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Rappel à l'Ordre. Le député de peterborough -Kawarta. Nouvelle question. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la protection de l'environnement et des parcs. Dans un nouveau article du post, on a posé la question pour pourquoi les taxes sur le carbone sont si impopulaires. Des sondages de partout dans le monde ont dit énumérer les cinq premières raisons pour lesquelles ils sont impopulaires. Les taxes sur le carbone sont régressives, touchent les gens à plus faibles revenus le plus. Ils s'inquiètent au niveau de la concurrence et des effets sur l'emploi. Les gens voient des les coûts en étant trop élevés et les taxes sur le carbone sont inefficaces pour la réduction des émissions. Et finalement, et ce qui est encore plus important, ils ne croient pas que les gouvernements, on peut leur faire confiance avec ce type de programme. Les Ontariens expriment les mêmes sentiments. On a entendu à maintes reprises ces préoccupations. Est-ce que le ministre pourrait nous dire qu'en est-il du plan pour rétablir la confiance, pour aider ceux qui sont le plus touchés par une taxe sur le carbone? Le ministre de l'Environnement, de la protection de l'environnement, de la nature et des parcs. Peter broke Arthur, merci de la question. Je sais que vous travaillez très fort pour tous vos commettants et c'est une de nos pré grandes préoccupations, c'est le manque de confiance de la part des Ontariens. Et c'est venu à la suite d'un gouvernement qui n'écoutait pas. Notre gouvernement a pris le temps pour écouter. C'est pour cette raison qu'on a été élu. On a promis de rétablir la redevabilité, la confiance, et on l'a fait en remettant de l'argent dans les poches des Ontariens, en éliminant le système de plafonnement et d'échange, de réduire les prix de l'essence et de rétablir la confiance dans le gouvernement. On est en train de créer des emplois qui sont de bonnes choses pour les Ontariens. Nous allons créer 14 000 emplois dans la province de l'Ontario. C'est une bonne chose pour les Ontariens et pour l'environnement, ainsi que pour l'économie. On va réduire les coûts pour les familles de l'Ontario, rétablir des emplois et de réduire les coûts liés à la concurrence, et de réduire la bureaucratie. Notre le système de plafonnement et d'échange, on y a mis fin et on est maintenant ouvert aux affaires commerciales dans la province. Merci. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez redémarrer la pendule. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa question, de sa réponse. C'est clair que le gouvernement pense à la population et se penche sur les décisions qu'on doit mettre en place pour rétablir la confiance qui a été perdue durant la dernière décennie. On a, mis, on a pris plus de décisions durant les derniers mois que le gouvernement libéral a pris durant les dix dernières années. Avec les erreurs de l'ancien ministre de l'Environnement, il semble qu'il y a une incertitude de l'approche libérale sur la taxe sur le carbone. Les gens sont préoccupés qu'ils vont évoquer une taxe qui va remplacer la taxe que notre gouvernement est en train d'abolir. Est-ce que le ministre peut nous rassurer les Ontariens que nous allons tout faire dans notre pouvoir pour nous assurer que le gouvernement fédéral ne peut pas imposer cette taxe sur le carbone à l'avenir? Au ministre, monsieur le Président... Par votre entremise aux députés, la réponse courte est oui. Nous sommes engagés pour prendre toutes les étapes nécessaires, d'utiliser tous les moyens pour lutter contre la taxe sur le carbone. On n'a pas été élu pour éliminer la taxe sur le carbone, tout simplement pour que le gouvernement fédéral puisse nous l'imposer par la suite. Donc, oui, euh, comme vous le savez, ma collègue la. Le procureur général suit le dossier de très près. Nous continuons de militer pour les Ontariens. On n'a pas été élus, on n'a pas déposé un de nos premiers projets de loi pour abolir la taxe sur le carbone pour tout simplement en avoir une autre imposée sur nous. Arrêtez la pendule. Veuillez redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Despedina, Fort York. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. L'augmentation de la violence armée dans la grande région de Toronto a ébranlé les familles. À la suite de la fusillade de euh, sur le Downforth, le conseil municipal a déposé une motion pour interdire les armes de poing et qu'on doit envisager cela pour protéger nos communauté en tant que législateur, mais le premier ministre ne veut même pas envisager ces initiatives. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse d'envisager de, des politiques qui pourraient épargner les vies des, euh, des citoyens de Toronto, ministre de la, des services correctionnels et de la sécurité communautaire? Merci de la question. Comme nous l'avons toujours dit, la sécurité de la population est une des plus grandes priorités pour notre gouvernement. On doit nous assurer que les armes de feu ne se retrouvent pas entre les mains des euh, gens, des criminels. Ces gestes indiscriminés doivent arrêter. Les fusils illégaux se retrouvent. Euh, franchissent la frontière à tous les jours et on doit arrêter cette pratique. On doit nous assurer de travailler avec le gouvernement fédéral, d'assurer que les peines sont plus importantes et plus lourdes et de faire notre travail pour assurer la sécurité de nos communautés. Nous sommes engagés à fournir aux intervenants de première ligne d'avoir les outils nécessaires pour faire leur travail et voilà notre engagement et ce que nous avons l'intention de faire. Complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, les gens de la communauté du mouvement Zéro violence des armes de feu, certains ont perdu des enfants et des, des êtres aimés à la suite de les, la violence armée. Ils savent que la racine de ce problème est la pauvreté. Par contre, ils ont coupé 230 000 pour les soutiens à la santé mentale et ont aboli le, le programme de salaire minimum. Qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans la pauvreté? Est-ce que le premier ministre va démontrer de leadership pour s'attaquer aux causes profondes de la violence armée? Ministre. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit à maintes reprises, la violence armée n'a aucune place à Toronto ou en aucune autre région de la province de l'Ontario. Ça détruit les vies et ça menace nos collectivités. Si l'augmentation de la violence armée ont démontré que les, les pratiques actuelles ne fonctionnent pas. Nous sommes engagés envers les services de police et de leur fournir tous les outils nécessaires pour faire leur travail. En faisant partie de notre stratégie, nous allons continuer d'avoir des consultations avec les collectivités pour déterminer quels autres outils sont nécessaires. Nous comprenons que les causes profondes de la violence armée est beaucoup plus que l'utilisation des fusils et des armes de feu sur dans les collectivités, et nous allons le faire avec différentes initiatives de, pour le logement, le développement, et pour avoir une stratégie globale dans ce domaine. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough, Agent Court. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Ministre, Le premier ministre Ford a parlé à des euh, Ontariens durant la dernière campagne électorale et ils leur ont dit qu'ils n'en pouvaient plus d'avoir un grand gouvernement qui gaspillait l'argent des contribuables et qui ne trouvait pas de solution aux euh, problèmes quotidiens des commettants. Notre consultation nous a démontré que nous sommes sur la bonne voie pour réduire la taille et les coûts du conseil municipal et de continuer de travailler pour les gens de cette grande ville. Monsieur le Président, qui a été consulté pour réduire la taille du conseil municipal de 47 dépi, euh, membres à euh, 24? Merci. Ou 25 plutôt. Merci. Je voudrais remercier le député de euh, Scarborough In Court de sa question excellente à consultation. Euh, Elle avait eu. Euh, beaucoup de soutien de la part de la population. C'est un mythe. Il n'y a pas eu de bilan qui a été pris des gens qui ont des consultations ou des 600 qui ont rempli un sondage en ligne. Est-ce que c'est les mêmes 10 personnes qui étaient aux réunions et qui étaient 100 des participants? Nous ne savons pas. Ils ont dit qu'ils avaient entendu de 2000 personnes. C'est 0,01 des de la population. Donc, c'est un groupe des gens qui avaient été sélectionnés pour le faire, pour comparaître à ces consultations. Monsieur le Président, ce n'est pas des consultations, c'est plutôt euh, un tambour de retentissement, hein, tout simplement pour faire rendre écho à ce qui a été déjà dit complémentaire. Merci, M. le ministre. Ça l'explique à savoir comment la révision a, été, euh, a pu trouver des euh, consultations ridicules alors qu'ils ont envisagé d'augmenter la taille alors qu'il y avait déjà des déficiences. C'était surprenant pour les Torontois parce que pendant plusieurs années, ce qui comprend aussi des conseillers, qu'ils qu ont tenté de réduire la taille de, du conseil municipal de moitié, mais les conseillers qui ont mis de la pression sur le gouvernement ont toujours mis leur intérêt devant la, euh, les priorités du conseil et d'avoir un conseil qui est plus efficace. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire savoir, euh, à savoir comment la, euh, le manque de consultation a eu un effet sur les délimitations des euh, conseillers municipaux? Merci de la question. Avec tel, un très peu de euh, personnes qui, qui ont fait partie de la, de la consultation, les résultats ont démontré que les intérêts des consultants euh, qui ont mis de l'avant étaient des conseillers, des gens en place et non pas de la population. Ils ont, ils ont conclu qu'il n'y avait aucune euh, il avait rien pour démontrer qu'il y avait une consultation vaste. Avec une consultation, avec quand on parle aux conseil municipaux, on a un, grand, un gouvernement qui est plus grand, mais lorsqu'on parle à la population, on comprend qu'ils veulent avoir la taille une taille plus petite et qui met la priorité sur les citoyens. C'est justement ce que nous sommes en train de faire avec le projet de loi 5 pour un meilleur gouvernement. Je vais, euh, démarrer la pendule. Député de Brampton East, Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. Là. La discrimination des euh, codes postales sur les, les assurances automobiles est une pratique honteuse qui nuit aux Ontariens. On a eu une augmentation dans ma circonscription qui est presque cinq fois plus élevée que la moyenne provinciale. Est-ce que le premier ministre va s'engager dans cette Chambre de mettre fin à cette pratique injuste de la discrimination sur le Code postal? Et quand est-ce que les Ontariens, euh, et s'ils s'engagent de le faire, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ce changement? Le ministre des Finances. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Il y a presque 10 millions de conducteurs en Ontario et qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour réduire les coûts de la propriété d'un automobile et des assurances. Mais ce que nous savons que l'entente avec l'opposition officielle et avec les libéraux, par le passé, a été un échec total? Les taux Pas, ils n'ont pas accompli leur engagement d'une réduction de 15 C'était tout simplement... Une, une, ils l'ont tout simplement dit pour avoir une occasion de, de prise de photo. Nous allons continuer de travailler avec les organismes de réglementation pour réduire les tarifs d'assurance et de le faire de manière responsable. Complémentaire, Monsieur le Président. Je suis absolument choqué, bouleversé par la réponse. Je m'attendais à ce que ce soit une réponse facile de la part du Premier ministre. Il y a quatre jours que le Premier ministre a dit aux députés et aux médias qu'il y ait une fin à la discrimination sur le code postal, qu'on euh, qu y mette fin avant Noël. Et pourquoi est-ce qu'il renonce à cet engagement qui pourrait aider les Ontariens? Ministre des Finances, merci encore une fois. L'opposition officielle n'a rien à démontrer pour cette entente qui était modifiée par la partisanerie, sauf le fait que les Ontariens continuent de payer des tarifs et des primes les plus élevés au Canada. Les néo-démocrates devraient avoir honte qu'ils ont conclu cette entente. Qui n'avait rien à voir, qui n'avait aucun fondement à part de tenter de faire défrayer les manchettes avec cette entente qui euh, n'existe tout simplement parce qu'il y a eu une entente entre le l'opposition officielle et les libéraux. Mais nous, nous allons continuer de travailler avec les organismes, de réglementations et tous les parties prenantes pour réduire les tarifs et les primes d'assurance, et non pas tout simplement de tenter de défrayer les manchettes avec ces annonces. Nouvelle question, député de Carlton. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. M. le Président, la semaine dernière, j'ai été bouleversé de lire que la ville de Victoria voulait euh, Défaire, démanteler une statue de Sir John A. Macdonald, ces pratiques n'apportent aucune éducation de la population. Est-ce que le ministre peut nous informer à savoir ce que le gouvernement a l'intention de faire pour préserver l'héritage, le legs de Monsieur Sir John A. Macdonald et d'avoir une éducation qui est beaucoup plus globale et raisonnable. Merci à la députée de Carleton de sa question. Elle est très importante. Sir John A. Macdonald a joué un rôle très important dans notre histoire nationale. Il a fait beaucoup plus que euh, pour la fondation de notre nation que toute autre personne dans notre histoire. On n'aurait pas de débat ici sans, ici sans sa contribution. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que nous serons très contents de lui donner une autre, de permettre à cette statue de se retrouver ici en Ontario. Lorsqu'on quitte la Chambre, la pre le premier portrait qu'on voit, c'est les euh, parts de la Fondation et de, de la Confédération. L'histoire importe et nous devons reconnaître le rôle très important de ce John A. MacDonald qui a joué dans le Canada et dans l'histoire de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président. Je reviens à la ministre. Je remercie la ministre de sa réponse. 1867 était une époque différente. Il ne faut pas juger les euh, pères de la Confédération avec les connaissances tout seuls qu'on a aujourd'hui. Comme le dit-on dit, ceux qui n'apprennent pas l'histoire vont la répéter. Pour citer la lettre du ministre Smith qui dit il faut traiter l'héritage de Sir John A. Macdonald pour apprendre mieux notre propre histoire. Est-ce que la ministre peut dire en chambre commun d'avoir les astères de Sir John A. Macdonald en Ontario aiderait les Ontariens à comprendre notre histoire compliquée. La ministre. Encore une fois, en m'adressant à la présidence, je remercie la députée de sa question. Il ne faut pas renier que le rôle de Sir John A. Macdonald dans l'histoire porte à beaucoup de discussions, parce que l'histoire est compliquée, la population est compliquée, les gens sont compliqués, mais il n'y a pas de doute que 160 ans après sa mort, notre premier premier ministre est un, un, une figure importante de la création. Et On veut que les gens apprennent davantage notre premier euh, premier ministre en voyant des statues, comme celles qui existent en Ontario, y inclus devant Queen's Park. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Une nouvelle question. Redémarrer la pendule de député de Sudbury. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Serge est une concitoyenne et la réduction de l'aide sociale va nous faire revenir à la pauvreté des années 80. Sarah se souvient quand elle était un enfant, quand les réductions de l'aide sociale ont été réduites, quand la famille a été expulsée, et ils ont dormi dehors. C'est et ce n'est pas nécessaire. Et Sarah veut savoir ce que le, ministre, le Premier ministre va dire aux gens qui ne peuvent pas manger ou acheter des médicaments suite à ces réductions. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je remercie le député de sa question. Il n'y a pas de question qu'il y a plus qu'il faut faire pour les gens qui reçoivent de l'aide sociale en Ontario. En fait, ce qu'on a fait, 1,5 d'augmentation de l'aide sociale pour les gens qui reçoivent des prestations du programme l'Ontario au travail et du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, il y a plus de travail à faire. La ministre fait du travail. Elle a 90 jours pour compléter son examen pour s'assurer qu'on puisse donner aux gens les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, pas de rester là où ils sont. On veut que les gens puissent se trouver des emplois, ceux qui peuvent travailler, et qu'ils puissent faire avancer leur vie et sortir de la pauvreté si possible. C'est sur quoi cible la ministre et qu'on veut que la, toute la population ontarienne fasse. Question complémentaire? Monsieur le Président, les citoyens pauvres de cette province, et beaucoup peuvent travailler comme nous, on va avoir une réduction de 3 1,5 c'est la moitié de ça. Euh, je pense que les conseillers, on va voir ce qui a été discuté autour de la table du Conseil des ministres. Est-ce que le Premier ministre dit aux Ontariens quelles sont d'autres réductions sur le dos des institutions sont planifiées? La ministre. En fait, ce qu'on veut aider, on veut aider tous les gens qui reçoivent de l'aide sociale, sociale, ceux qui sont temporairement euh, euh, au chômage et ceux qui ne pourront pas le faire parce qu'ils sont handicapés. On veut aider les gens à avancer à 1,5 d'augmentation. va aider les gens. C'est tout ce qu'on pense faire? Non. Notre gouvernement, pour la, le peuple, veut aider toute la population et même sur le pilote de revenus garanti était un projet pilote et les preuves montraient que cela ne fonctionnait pas. C'était pour un petit nombre de gens. On veut s'assurer que tous les gens qui ont besoin d'aide dans la province de l'Ontario vont l'avoir. C'est pourquoi la ministre fait un examen, une consultation complète pour qu'on ait les bonnes mesures et pour que les gens puissent avancer et se trouver un emploi. Et un emploi, c'est la meilleure chose. Merci. Question suivante. La députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Le 7 juin, la population ontarienne a, a élu un, un gouvernement pour le peuple qui donne du soulagement des taxes pour les familles. L'engagement était. Euh, simple d'arrêter la taxe carbone et le programme de plateforme en échange. Et je suis contente de voir qu'on fait déjà avec le projet de loi 4, la loi sur l'annulation du programme de plateforme en échange et le Premier ministre va participer avec euh, la, la, le recours collectif de la Saskatchewan. Nous savons que les les libéraux de Trudeau veulent avoir une taxe carbone qui va rendre tous les services plus élevés. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut démontrer comment la taxe carbone euh, va faire toute une différence pour la vie des Ontariens? La procureure générale. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Cambridge de sa question. Notre gouvernement a fait une campagne à la population qu'on travaillerait pour mettre l'argent dans la poche des contribuables, on réduirait euh, le prix de l'essence de 10 cents le litre et on aiderait les familles. Et donc, un défi à, à, juridique à la taxe carbone, c'est une chose. Le 7 juin, la voix de la population a été très forte partout dans la province. Depuis 15 ans, le coût d'avis a été trop élevé, trop de gens ont des difficultés à payer leurs factures. Et les gens voulaient un changement et un gouvernement qui pouvait livrer. Et c'est pourquoi nous sommes ici de ce côté avec un mandat de avoir devant les tribunaux un défi, une collection à euh, oh, la taxe carbone, c'était une promesse faite, une promesse tenue. Question complémentaire, j'aimerais remercier la procureure générale. Dans ma circonscription, trop de gens ont des difficultés avec le coût élevé, euh, résultant des politiques du gouvernement précédent. C'est rassurant que ce gouvernement passe ce geste rapidement pour aider les Ontariens et Ontariennes et rendre la vie plus abordable. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils ont reculé quant au plan, quant à la taxe carbone fédérale. Et ça reconnaît que cette taxe, c'est un gros fardeau et ne va pas à remplir ses objectifs environnementaux. Est-ce que la procureure générale peut dire ce que ça veut dire pour la stratégie du gouvernement provincial? Et qu'est-ce qu'on qu qu va faire à la cour d'appel? Réponse, la procureure générale. Monsieur le Président, je suis très content de répondre à la suivi de la question. Comme j'ai dit, notre gouvernement a reçu un mandat clair pour défendre les Ontariens qui travaillent et de s'opposer à la taxe carbone. C'est pourquoi notre gouvernement est engagé à relever la constitutionnalité devant les tribunaux de la taxe carbone. Et le gouvernement fédéral a annoncé des changements à la loi qui vont réduire cette loi. Nous pensons que c'est... Non constitutionnel et c'est au-delà de la juridiction fédérale. Ces mesures continuent. Nous savons que le changement climatique est important, mais je sais qu'on peut être de bons euh, intendants environnementaux sans prendre l'argent des gens. Nous allons avoir une conciliation judiciaire à la taxe carbone, mais c'est au tribunal a décidé de cela. Démarrer la pendule. Question suivante, le député de Muskegon et James Bay. Ma question est pour le Premier ministre. On... Les gens de ma circonscription à Muskegon et uh, James ont des problèmes avec le service Northern, qui n'est pas assez bon pour un de mes concitoyens. Les changements récents pour l'autobus veut dire uh, un voyage de 26 heures de Barry à Capus Casey. Ça, ça prend deux jours maintenant pour ceux qui vont de Sudbury ceux qui prenaient seulement six heures euh, en voiture vu le manque de coordination avec les transferts c'est injuste et c'est pas assez bien qu'est-ce que ce gouvernement doit dire à mes concitoyens qui ont un service de deuxième classe depuis trop longtemps le premier ministre le ministre des Transports Merci, Monsieur le Président, et merci au député de sa question. Le défi du transport dans les zones éloignées, ce n'est pas un nouveau défi, mais c'est un qu'on prend très au sérieux. Quand on voit des situations où les gens n'arrivent pas à destination nécessaire, c'est une grande préoccupation pour nous. Moi, avec le ministre du Développement du Nord et des Mines, et Ontario-Northland, on continue à essayer de composer avec les défis qu'on a quand on transporte dans les zones éloignées. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer tout le temps. On est engagé à avoir de meilleurs transports pour la population ontarienne pour assurer que leurs besoins sont répondus. C'est tout un défi et on essaie de faire face du mieux possible. Question complémentaire Monsieur le Président, au oh, ministre, c'est difficile pour que les gens se déplacent dans le Nord. C'est soit parce qu'il y a une mauvaise maintenance des routes ou pas d'accès au transport en commun. Des communautés dans le Nord ont un problème. Ce n'est pas nouveau. D'abord, le train à Cochrane a été annulé. Par la suite, ça, il y a eu des réductions à agréables. Monsieur le Président, au oh, ministre, est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à restaurer euh, l'Ontario-Northlander? Le, le ministre? Merci, Monsieur le Président, je remercie le député de la question complémentaire. Ce que je ne remercie pas, c'est son parti d'avoir appuyé les libéraux pour l'annulation euh, de ce service-là. Et ils ont travaillé main dans la main avec le gouvernement libéral précédent pour renier aux gens du Nord les transports dont ils avaient vraiment besoin. Et quand ça a été annulé, maintenant on entend des problèmes qui résultent de cette annulation. Mais soyons que ce soit une clarté de cristal, c'était les néo démocrates qui ont appuyé les libéraux avec l'annulation des Northlanders. Je dis aux députés, et je reconnais que vous êtes un nouveau député dans cette Assemblée législative. Vous êtes n'étiez pas, pas là pour l'histoire. Nous nous engageons à avoir de meilleurs transports dans la tra province, et, mais ça ne va pas avoir lieu d'un jour à l'autre pour défaire les dommages faits par le gouvernement précédent. Arrêtez la pendule. Le député, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Temps. Quand l'ancien président disait, quand le président se lève, vous vous asseyez. Redémarrez la pendule. Question suivante le député de King Vaughan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, les gens qui travaillent très fort et qui suivent les lois et qui payent des taxes appuient notre plan de faire plus avec moins et de réduire la taille du gouvernement on fait, ce que l'opposition n'a pas pu concevoir de faire, c'est de mettre l'intérêt public avant l'intérêt pu politique. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il faut adopter ces mesures législatives sans retard et avoir la cinquième économie euh, du pays euh, sur les rails? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci encore une fois, et je veux remercier le député de King Vaughan soit à défense sur cette question-là. Il a absolument raison. Le projet de loi 5, loi sur un meilleur gouvernement local, amélioration du gouvernement local, fait ce que beaucoup de gens ont voulu depuis longtemps c'est-à-dire un conseil municipal qui n'est pas dysfonctionnel, un conseil municipal qui est rationalisé, qui utilise les mêmes euh, limites euh, électorales que les députés les fédéraux et euh, provinciaux. Quand cette élection aura lieu, le 22 octobre, ils auront un conseil municipal rationalisé qui va prendre les euh, décisions importantes. La population de Toronto ne veut pas un conseil municipal dysfonctionnel. Le dernier la dernière réunion du de conseil municipal a pris six jours. C'est exactement ce que le projet de loi va remédier, avoir un conseil qui sera prêt à travailler pour prendre des décisions importantes le euh, 22 octobre. Merci. Question complémentaire? Merci le ministre d'avoir le courage de lutter pour les contribuables dans cette chambre. Monsieur le Président, la population de ma circonscription de King veulent veut ce projet de loi adopté et veulent avoir un gouvernement plus efficace et l'argent soit économisé par les contribuables et la ville la plus importante soit redevable. Est -ce, comment est-ce que la loi sur l'amélioration de l'administration municipale améliore la responsabilité du gouvernement municipal? Encore une fois... En adressant à vous, je dis au député de King Vaughan, c'est très important, les citoyens de Toronto, ça sera très clair, et ils sauront qui est leur député fédéral, ils sauront qui sera le député provincial, ça sera très clair, et qui appeler après le 22 octobre pour les représenter au à l'hôtel de ville. Et il y a beaucoup de Torontois qui attendent ça depuis longtemps. Si on laissait aux néo-démocrates, ils allaient euh, défendre plus d'élus, de, de, euh, un gouvernement plus important. On a eu un programme électoral très clair de réduction de la taille du gouvernement. Il n'y avait pas de questions, mais je dois dire qu'il y avait quelques questions pour les néo-démocrates. Ils voulaient savoir pourquoi Anderwald n'était pas contre euh, les éléments radicaux de leur parti. Merci. C'est la conclusion de la période des questions orales. Un rappel au règlement, la députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Je veux juste souhaiter la bienvenue aux enseignants de l'école scolaire Pat saint qui sont ici à Queen's Park. Un rappel au règlement, le leader parlementaire du gouvernement. Je veux souhaiter la bienvenue à Jennifer E., la propriétaire de Medical Laboratories à Windsor, et c'est sa première visite à Queen's Park. On lui souhaite la bienvenue. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Deuxième rappel au règlement. Je pense qu'on a le consentement unanime pour une minute de silence pour rendre hommage aux deux agents de police de Frederick et deux résidents de Frederick qui ont été assassinés par la violence armée vendredi soir. Le leader parlementaire du gouvernement demande une minute de silence. Il est encore. Veuillez vous lever. Merci. Nos prières sont avec les familles. Vu qu'il n'y a pas de vote effectif, la séance est en pause jusqu'à 13 heures.